Salut salut, ici c'est Rex Potam et nous voici repartis pour un nouvel épisode euh, de Compotam, donc le numéro 36, qui clôt enfin euh, tout ce travail sur la séquence. Euh, ça va être un épisode, je vais le présenter un petit peu différemment de d'habitude, euh, tu vas voir, l'idée étant d'essayer de faire un petit peu plus court. Euh, avant toute chose, donc si cet épisode te plaît, n'hésite ben, pas à mettre un pouce, tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche, euh, ça m'aide, et puis euh, surtout laisser un commentaire si tu veux qu'on puisse discuter ben, de tout ce travail-là. Euh, et enfin, j'ai aussi écrit un dossier, donc Compotable Le Compagnon, qui peut servir si tu souhaites toi aussi composer, ou si tu veux suivre mes épisodes, euh, si tu as besoin d'explications un peu plus détaillées, eh bien, le lien est disponible dans la description. Voilà, générique. Alors aujourd'hui, la séquence, enfin la fin, euh, donc on termine le Lacrimosa. et euh, donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que au lieu de t'infliger euh, tout mon travail détaillé de chacune des notes, et eh bien euh, comme il n'y a pas grand chose de nouveau euh, dans, dans ce dernier épisode, et eh bien j'ai fait le travail qui restait à faire, et donc je vais juste présenter ben, ce travail, et puis euh, finir la vidéo par un enregistrement euh, du Lacrimosa en entier. Voilà, donc alors, qu'est-ce que j'ai fait pour terminer ce lacrymosa La chose qui restait à faire, c'était euh... le travail qui restait à faire dans ce lacrymosa, c'était euh, donc la partie qui correspondait à la reprise du record d'arrêt. Euh, c'était un petit peu trop verbatim un peu un peu trop copié-collé donc j'ai voulu modifier un petit peu ça euh, avec dans l'idée euh, le lacrymosa c'est quand même un gros travail de synthèse euh, synthèse de la séquence des différents thèmes de la séquence mais aussi un peu de tout ce qui a été fait depuis le début du requiem et aussi synthèse ben, interne, je dirais bien du morceau euh, du lacrymosa euh, donc il y a pas mal d'éléments de motifs rythmiques, de motifs mélodiques euh, qui méritent d'être pris et adapté euh, et transformés euh, pour correspondre à la fois à l'ensemble de la séquence et à la fois au traitement qu'on veut en faire dans le lacrimosa. Ouf, c'est compliqué. Euh, donc du coup, si on reprend. Euh Mon ordi m'a fait une crasse. Voilà, désolé pour la coupure. Euh, donc, je reprends euh, ce thème-là, donc qui est la partie qui vient du record d'arrêt. Donc, si on reprend juste le thème du récord d'arrêt, histoire de se le remettre en mémoire, euh, c'est celui-ci. Donc, avec un rythme chaloupé, un peu balancé, comme ça, qui est très, qui est très euh, typique du record d'arrêt. Avec ces montées à l'intérieur, là, si je reprends juste cette mesure-là. Euh... Donc tu vois, euh, ça, ce thème-là, euh, cette grille harmonique-là, ces éléments mélodiques-là, je veux les récupérer. Par contre, je veux pas se balancer ce, ce chaloupement là un petit peu spécial euh, qui est vraiment typique au récord arrié. Euh, je voudrais quelque chose qui se rapproche plus de ce qui se fait dans le lacrimosa. Or dans le lacrymosa, euh, globalement, c'est des triolets. Donc, faisons des triolets. Euh, donc, bah, c'est ce que j'ai fait du coup. Alors, euh, en reprenant quand même quelque chose d'un petit peu euh, saccadé. C'est-à-dire que c'est pas une ligne de triolet comme il y a tout au début du lacrimosa. Hein. Si on revient tout au début, c'était... Euh, je vais reprendre dès la quatrième mesure. Si on revient tout au début, c'est ça ok il s'est pas mis sur la quatrième mesure mais c'est pas grave donc tu vois c'est une ligne de triolet qui est continue ça va pas avec ce thème là quand même il faut, euh, il faut conserver quand même un petit peu cette, euh, cette ligne un petit peu brisée, donc j'ai repris les harmonies mais donc avec ces triolets là, alors du coup ce que je vais faire c'est qu'on va écouter juste le piano pour le moment, donc ça donne ceci, donc un peu comme peut-être, je sais pas, des gouttes de pluie, des larmes qui coulent, c'est la crémosa quand même. À la fin un peu plus continue un peu et là on arrive à ce qu'on a fait la dernière fois euh, d'ailleurs je vais enlever pour finir cette chose là qui n'est plus utile voilà donc pour cette partie de piano ensuite au niveau euh, du hautbois et du violoncelle et ben c'est pareil hein, j'ai rajouté un petit peu des effets de triolet, j'ai rajouté des choses qui sont un petit peu reprises aussi de ce qu'il y avait au début du morceau. Et donc ça donne ça. Un peu cette bataille entre les triolets et les croches qu'on avait un peu au début du, du Lacrymosa aussi. Voilà euh, donc pour tout le reste du morceau, ben, confère ma vidéo précédente, il n'y a rien de changé d'autre que cette partie-là, et donc maintenant, ben, ce que je vais te proposer, c'est directement un, un enregistrement, hein. donc dès que je l'aurai fait, donc je vais m'y accler là maintenant, ce sera dans cette vidéo, donc juste après. Euh, voilà, donc une, du coup, une vidéo très courte, euh, dis-moi dans les commentaires si ce nouveau format est quand même plus intéressant, euh, ou si du coup, je vais trop vite, est-ce que tu aurais voulu plus de, de détails bah euh, ben écoute, dis-le moi et en tout cas, on se retrouve tout de suite pour euh, le Lacrimosa chanté merci et rendez-vous au prochain épisode, ciao ciao Oh